Rien de tel qu'une aubergine au barbecue, une vinaigrette avec du peps, ces petites billes merveilleuses et un peu de feta. Je vous présente ma salade de couscous perlé avec des légumes grillés. Faut commencer avec les légumes. Ici, j'utilise de l'aubergine, du fenouil, un poivron vert et de belles tomates cerises. D'origine belge, bien sûr. Étape suivante, la vinaigrette d'agrumes à base d'orange, de citron, également grillée au barbecue. Je retourne tout ça, un petit coup d'huile d'olive, une pincée de sel et puis la suite de la vinaigrette. 3 cuillères à soupe de miel et les agrumes grillés. On vous donner ce petit goût donc grillé mais aussi légèrement fumé. Bien extraire tout le jus, un filet d'huile d'olive, du thym fraîchement haché, un peu de poivre, un peu de sel et regardez-moi ça, une top top top vinaigrette. Quand les légumes sont al dente, ben je les enlève du barbecue et j'aime hacher tout ça grossièrement, ça donne un peu de texture. J'ai précu du couscous perlé au préalable, bien facile. Il ne me reste plus qu'à rajouter cette délicieuse vinaigrette et mélanger le tout. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Je termine avec les tomates cerises, un peu de feta, encore un peu de vinaigrette et quelques feuilles de menthe. Et ben voilà Profitez bien de mon couscous perlé aux légumes grillés.